Alors, pendant cette longue période de confinement, je réalise un roman graphique qui s'intitule Fantasia et qui va faire environ 150 pages. Il est réalisé en écriture automatique. Je ne suis aucun scénario préétabli. C'est le dessin qui sert d'amorce à des histoires ou à une histoire. En tout cas, il y a plusieurs choses qui viennent s'entremêler au fil des planches. C'est très spontané, le graphisme lui aussi s'est mis en place tout seul, très naturellement, les premières planches sont abstraites, et de fil en aiguille, elles deviennent plus figuratives, et pour arriver à une forme beaucoup plus narrative. On suit un peu dans ce roman graphique cette évolution.